Bonsoir à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour un nouveau test de bouffe. Quelque chose que vous avez vu comme dans la miniature, en fait. Donc, un repas stérilisé. Polo con alubas y Donc, c'est un cassoulet de volaille en auto-chauffant. Je pas encore vu ce genre de format-là sur Lyophilize. Parce que jusqu'à présent, on a testé ceux de la marque Out of Mills. Euh, également ceux de la marque, euh, on a une marque annexe euh, française qu'ils avaient faite. Et également euh, récemment, j'ai testé, alors pas en vidéo mais personnellement, euh, ceux de la marque Charal et qui sont plutôt corrects. On va dire c'est pas dingue, c'est un peu moins bon que Out of Me vu qu'on est un petit peu sur d'autres choses. Mais dans le cadre d'un parmentier euh, plutôt bon. Donc, j'imagine que vous connaissez la méthode si vous venez sur cette, euh, cette vidéo-là. Euh, si j'avais vous demandé, euh, les sachets un peu marrons comme ça, c'est de base ce qui s'apparente aux sachets qu'il y a dans les rations MRE américaines. Euh, je ne sais pas si ça vient exactement de ça, mais je ne pense pas parce que c'est noté que c'est fabriqué en Union européenne pour Jomipsa. Donc ça a l'air d'être sur la même, la même base, mais pas exactement pareil. À voir. Donc en tout cas, le sachet, on a une petite cuillère. On est également avec le sachet auto-chauffant des familles. Vous connaissez la méthode. On met le sachet, on met l'autre sachet à l'intérieur, on met de l'eau, on l'a chauffé. Et puis après, on déguste et on va voir, euh, on va voir ça ensemble ce que ça donne. Si c'est bon ou pas, je vais vous dire ça tout de suite. A few moments later. Bon, voilà, on se retrouve bien 15 minutes, quasiment 20 minutes plus tard, donc euh, ça fait un bon bon moment. Comme vous le voyez, ça a bien chauffé, voilà, donc là c'est toujours comme ça, vous avez toujours le sachet, là il faut bien le laisser refroidir. Alors d'ailleurs c'est étonnant parce que dans cette version là, j'ai bien mis le niveau d'eau, d'habitude il reste toujours un peu d'eau dans le fond et là, eh bien, on n'en a plus du tout. Le sachet, par contre, il a vraiment beaucoup plus euh, pris de volume. Je ne sais pas si c'est une nouvelle version de sachet parce que j'ai mis, euh, mis ça, là. Ici, là. Attendez. tac, Ici. C'est jamais en visuel sur les marques. Donc, je trouve ça un peu euh, étonnant que ce soit là, mais euh, on va laisser ça refroidir tranquille. Bilou. On a ça là. Hop là, il est tombé. Okay, tant pis. Voilà. Je vais mettre ça. Voilà. Là, donc, ouais, ça va, c'est bien chaud, on n'a pas de soucis à se faire. La fourchette, je vais la garder de côté, plus pour euh, la voiture. On va se prendre une vraie fourchette, là, ce sera plus simple. Donc, ouverture. Hum, hum. Oula, putain, c'est un bon, goût, cette histoire. Tac, alors voyons voir à l'intérieur. c'est une belle tête, alors par contre il y en a juste là sur le bas donc il n'y en a que de là à là donc ça fait un peu moins que certains sachets normalement c'est noté que ça fait on a le poids net mais c'est pas noté le poids net, est-ce que derrière il y a quelque chose bon, j'ai pas, la... pas le poids du truc mais vraiment si c'est une portion en général c'est bien dans les 300 grammes on va voir si ça suffit. Tac. Oula, c'est encore bien bien chaud, cette histoire. Bon, au moins, on a des aliments qui ont une vraie tête. Parce que, alors, des fois, dans les stérilisés, vous voyez des trucs avec des gueules. Ça n'a pas de gueule, ça n'a pas de race. Et... <rire> Alors déjà, au premier abord, au niveau du goût, ça a l'air pas mal. Bon, après, le, la luminosité n'est peut-être pas à son avantage, mais vous avez un morceau, deux morceaux, trois, quatre, cinq petits morceaux de, de viande, de volaille. Ok. Alors, les haricots sont entiers pas mal bon après en termes de goût c'est assez neutre il n'y a pas vraiment d'épices la viande est entière mais on voit les filaments il euh, n'y a pas de, de morceaux de gras donc ça c'est bien ouais comme vous voyez ça se finit assez rapidement du coup, on n'est pas sur les, les pires des repas lyophilisés. En termes de notes, franchement, pour moi, ce sera un. 12,5-13, je trouve. Peut-être plus un 13, on va dire. Ouais, allez, un 13. Parce que bon, les quelques morceaux de viande qu'il y a, c'est uniquement de la viande. Donc ça, rien à dire. Après, les flageolets, les carottes et petits pois sont plutôt bien cuits. Ni trop peu, ni pas assez. Sur ça, je trouve ça plutôt, plutôt bien bien fait et euh, également on a euh, la sauce qui, qui passe hein, qui est un bon liant après il n'y a pas d'épices malheureusement ça quand il n'y a pas d'épices j'ai pas trouvé trace de, de gras non plus d'huile de beurre de margarine ou autre donc euh, j'imagine que à ce niveau là ça a été assez limité c'est pas forcément dérangeant, après je me dis, si t'es vraiment sur une évacuation ou en plein hiver, si t'as ça, ça fait peut-être un peu léger sur un repas. Mais bon, comme on l'a vu dans le sac d'évacuation, si on complète avec des gâteaux, euh, canvas euh, des, euh, des petites noisettes, des petits cacahuètes au qui sont prévus à l'avance, je pense que ça peut bien se régler. Donc voilà, la petite vidéo est finie. Euh, J'espère que ça vous aura fait un petit avis en plus, que ça vous aura plu. Il ne faut surtout pas hésiter à s'abonner. Et vous avez une vidéo de chaque côté de la chaîne. Peut-être que, que, peut quelque chose qui pourra vous plaire à l'avenir. Voilà, voilà, bonne soirée.